à vous internet, j'espère que vous allez tous mal m'avez bien sûr aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, vous allez avoir une double intro donc tout de suite après je vais refaire mon intro, je vais juste vous dire avant la vidéo commence, laissez un pouce bleu les amis, ça, chaque pouce bleu égale un ami, et aussi je voulais vous dire euh, quelques informations importantes que j'ai oublié de dire dans la vidéo, donc je vais vous parler de la clé week-end, ainsi, euh, la clé euh, Halloween, excusez-moi, ainsi que la, euh, le kit Halloween, je voulais vous dire que la clé Halloween était disponible pour 285 points boutique sur la boutique, euh, sur la boutique. et de kit Halloween, 350 points qui étaient disponibles seulement durant le mois d'Halloween. Je voulais juste vous dire ça. Et aussi, je voulais euh, rectifier quelques petits trucs aussi. Donc, toutes les gens qui ont des skins Halloween, etc., comme lui, par exemple, il y a un skin de clown, etc. Parfois, quand les modérateurs ainsi que les, les admins, plutôt, excusez-moi, quand les admins et moi, on se promène dans le serveur, et on voit que, euh, tu sais, avec le slash mode, la boussole comme ça, et on voit que vous avez un skin Halloween, euh, que par exemple, je sais pas, on va, je vais vous donner un exemple, on va essayer de trouver quelqu'un qui a un skin Halloween, lui, est dans le CFK, c'est pas gentil. Lui, il a pas de skin Halloween. ya il quelqu'un qui a un putain de skin Halloween? Par exemple, si on trouve quelqu'un qui a un skin Halloween, on va lui donner, par exemple, parfois, pas tout le temps les amis, mais parfois, on peut peut-être donner des petites clés. Donc, ça vous fait une petite clé gratuite des fois, si vous avez un skin Halloween, ça peut être cool. Donc, euh, n'hésitez pas à vous équiper d'un skin euh, Halloween, les amis. Sur ce, voilà, je vous laisse sur la vidéo. J'espère que celle-ci va vous faire plaisir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous voulez devenir mon ami. Et j'ai vraiment besoin d'amis, les amis. <rire> je vous aime et puis euh, allez, bonne vidéo. What's up, j'en ai J'espère que vous allez tous. Ce... Allez, vite, moi, bien, se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Co Faction le meilleur serveur PVP Faction du moment. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'une grosse, grosse, grosse, grosse, grosse mise à jour qui aura lieu pour, pendant tout le mois d'Halloween. Donc, on va rajouter des trucs très réguliers dans, durant le mois d'Halloween. Et il y a déjà certains trucs qui ont été rajoutés. Vous pouvez voir derrière moi le spawn en mode Halloween. J'espère que ça là vous fait plaisir. Les membres du staff ont décidé de, de décorer un peu le spawn. Il y aura plus de décorations qui vont s'ajouter. Ça, c'est un peu moche. Mais le, le point de spawn est vraiment stylé, nous avons d'ailleurs rajouté la boîte Halloween, comme vous pouvez voir juste ici la boîte Halloween, vous avez 4 boîtes que vous pouvez ouvrir, ceux-ci sont les principales mais quand il y a un giveaway de clé ou quoi, celle-ci elle est très très très utile, parce que vous pouvez je vais ouvrir vite fait la caisse, je vais ouvrir la caisse trois fois pour vous montrer un peu les loot qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez gagner vraiment plein de trucs intéressants. Vous pouvez gagner 100 000, 1 million, 35 000. Vous pouvez gagner vraiment un paquet de nouveaux trucs inédits. Comme là, je viens de gagner un total de 150 000 Et là, vous voyez, 150 000 ont été ajoutés à mon compte. C'est nouveau, c'est la... C'est un peu le nouveau dans la caisse. On va rajouter aussi des trucs chaque semaine. On va rajouter des nouveaux trucs que vous allez nous proposer sur le forum ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. aussi. on peut voir que j'ai gagné une armure en éphéline, la clé, il faut savoir qu'elle est beaucoup moins chère que euh, les autres clés qu'on a sorties. Donc, la clé week-end, etc. Donc, beaucoup plus, euh, elle est plus affordable. Je sais pas comment on dit en français, mais genre, vous pouvez plus l'acheter euh, sans que ça vous, que vous dépensez. Genre, tout votre portefeuille. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bref, voilà, ça c'est ça pour euh, la, la box week-end. Si vous voulez vraiment voir toutes les loups je vais vous montrer vite fait euh, « Custom euh, Halloween » et on va faire euh, « Command ». Donc, on peut voir que dans les bleus, donc les trucs les plus simples à obtenir, c'est « Tout ça ». Euh, donc un P4, des parties des P4, des cobwebs, ça c'est vraiment nul Les items, un kit Halloween que je vais vous montrer après à parler du kit Halloween, tout ça Ensuite dans les trucs un peu plus rares, on a le 150 000$ On a une H en épidote, on a une poudre de volcanite 5 points de classement dans les trucs encore plus rares 2 poudres de volcanite, une épée Halloween Donc et sharpness 5, etc, vous êtes pas con Puis H Halloween qui est euh, très OP H Halloween qui est aussi très OP Je pense que c'est sharpness 6 qu'elle est euh, celle-ci elle est euh, du trois pots de volcanite 500 000 euh, et un full des pièces des pièces d'armure volcanite il y a aussi dans les autres plusieurs box qui ont changé donc euh, la box week la box week-end qui a été changée donc euh, maintenant vous pouvez gagner aussi 100 000$ dollars dans la récompense commun. Donc, c'est comme... Ouais, voilà. C'est une nouvelle récompense qu'on a rajouté Et aussi, euh, dans la week, vous pouvez gagner maintenant un kit élite qui est quand même assez rare, mais c'est un kit élite C'est quand même cool à gagner. Aussi, il y a des trucs qui ont changé dans la box normale. Donc, dans la box normale, celle qui est la moins chère sur la boutique. Euh, vous pouvez gagner maintenant 1 million de dollars, etc. Donc, ici, ça va être 1 million. Ici, ça va être 250 000 et euh, 50 000, je crois, ou 35 000. Je sais pas exactement. j'ai pas encore configuré, mais c'est des nouveautés dans toutes les box. Aussi, parlons du kit Halloween. Donc, j'en parlais justement juste avant. Le kit Halloween donc le kit Halloween vous propose, euh... les Epidote, Full euh, 3... Euh, P3, excusez-moi, P2, T3 et des items pour décorer vos bases en mode Halloween. Parce que oui, les amis, il y aura un concours de déguisement de base donc je vais vous montrer, je sais qu'il y, qu y a certains joueurs qui ont déjà, euh, commencer à faire des bases. Donc c'est très simple, vous appelez votre home Halloween et vous laissez un commentaire dans cette vidéo aussi avec votre, la décoration de votre home Halloween et moi, je vais faire euh, deux présentations de base. Donc il y aura deux vidéos de base tour présentation spéciale Halloween. Il y en aura une qui va sortir euh, le 31 et une qui va sortir la semaine prochaine. Donc vraiment une vidéo euh, plutôt intéressante. Comme plus on peut voir, il a commencé son home Halloween, il a fait euh, un truc spécial, etc. Mais vous allez pouvoir, avec le kit Halloween, vous allez avoir accès à des trucs un peu plus cool comme... Oh pareil, je, je l'ai supprimé sans faire exprès. Vous avez accès à des chauves-souris, des, des, des, des witch, plein de trucs comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Si d'ailleurs aussi vous allez peut-être pouvoir, euh, il y aura une réduction sur les spawners à, euh, à chauve-souris. Donc vous allez pouvoir acheter un spawner à chauve-souris sur la boutique. Ainsi qu'un spawner à, euh, à sorcière pour seulement euh, 1€ durant tout, euh, le mois de, euh, tout le mois de octobre. Donc c'est vraiment 1€ chacun pour les spawners. C'est pas cher du tout. C'est très affordable quoi. C'est très bon. Donc avec un code à ça vous donne quoi? Avec un code à, à des vous pouvez avoir deux spawners pour le prix euh, d'un code. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a travaillé sur l'HDV cette semaine, donc l'HDV, maintenant vous avez un truc de recherche, si vous n'avez pas envie de faire toutes les pages, vous pouvez rechercher par nom, donc on peut chercher par Volca si on veut, volcan et là on peut voir la volcanite, on a les pioches Halloween, on a plusieurs autres trucs qui se vendent en Volca, mais vous pouvez aussi continuer à rechercher dans les items uniquement, donc seulement les items que vous... les items, vous pouvez... Uh, HDV, vous pouvez aller aussi uh, Ici dans les blocs, donc vous avez tout ce qui est bloc Et vous avez uh, le dernier truc Qui est, hop là, et je me suis encore trompé uh, Le dernier truc qui est uh, Les outils et les armures, donc voilà Vous pouvez voir les outils, les armures, etc. Euh, aussi un truc qui est intéressant, maintenant euh, comme vous savez, euh, vos items sont expirés, vous avez accès à votre mailbox Et dans votre mailbox vous allez peut-être recevoir des cadeaux durant euh, le mois d'Halloween, je sais pas Restez à l'affût les amis, il y a des jours peut-être qu'on va donner des cadeaux d'Halloween, je sais pas J'adore Halloween les amis, je trouve que c'est vraiment cool, c'est vraiment cool selon moi euh, Halloween Donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui arrivent pour Halloween Aussi on a rajouté le slash Discord, on a un Discord si vous saviez pas, on a euh, créé un Discord Il y aura des membres du staff qui vont être recrutés euh, pour s'occuper juste du Discord et il y a aussi un recrutement euh, staff en ce moment euh, pour être recruté en tant que guide sur le serveur Donc si vous êtes intéressé on recherche entre 10 à 15 nouveaux guides pour le serveur Donc si vous êtes intéressé c'est votre temps, c'est votre moment, let's go donc, euh, aussi, correction des fautes d'orthographe dans le slash near. Genre, quand vous aviez un cooldown, il y avait un petit message euh, là-dessus. Euh, maintenant, quand les enchères y euh, démarrent, et, et le serveur démarre, les enchères vous les perdez pas. Donc, en gros, vous, avant vous mettiez de l'argent et vous la, la perdez. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a aussi modifié les loot du KOKH. Donc, je vais vous start un KOKH euh, B pour euh, juste, juste pour vous montrer. On va vite fait ce TP: euh, 529. On va se faire euh, 100. Euh, 529. Whoopedaille. On est au-dessus du KOTHB. On va rentrer à l'intérieur par ici. On va le capturer les amis. Je vais vous montrer. On a déjà. J'ai déjà. J'ai d'ailleurs changé euh, l'affichage. Donc, maintenant c'est beaucoup plus.. Euh... Beaucoup plus propre à capturer, etc. Et c'est aussi beaucoup plus dur. Le KOTH dure 30 minutes, comme vous voyez. S'il n'y a pas de capture après 30 minutes, personne gagne le KOTH. Mais si vous réussissez à capturer euh, dans les 30 minutes, vous avez beaucoup de chances de euh, gagner. Par exemple, le temps de capture a augmenté. C'est beaucoup plus long. Maintenant, je pense que c'est 2 minutes, je crois, ou 1 minute. C'est très, très, très difficile à capturer. Mais comme je vous dit, avec les, les nouveaux ajouts des coins, maintenant vous avez des coins euh, où ce que vous pouvez, euh, vous n'êtes pas nécessairement. Obligé les knock, quoi. Si vous, vous mettez ici dans le coin, vous voyez, vous ne pouvez pas sortir, etc. Donc, avec ces genres de coins-là, on s'est dit que deux minutes, ça valait quand même peut-être un peu plus le coup. Donc, euh, voilà. Ça, c'est juste ça. Euh, je veux juste essayer de le capturer, par exemple. Euh, Casse-toi. Je veux juste essayer de le capturer. Je vous reprends quand il est capturé. À tout de suite. Et voilà, les amis, c'est 120 secondes. Il reste euh, 10 secondes, 4, 5. Ça le dit dans le chat en ce moment 4, 5 voilà vous voyez et c'est capturé vous avez un coffre qui apparaît juste ici et vous pouvez voir que vous pouvez gagner des récompenses aléatoires vous pouvez gagner des haches super op c'est tout plein de trucs aléatoires c'est super difficile de capturer les KTH mais ça vous donne euh, des loups vraiment incroyables. donc là, on a eu une clé week-end on a eu un plastron volcanite, une hache vraiment cheat etc donc ça c'est vraiment euh, difficile euh, de capturer les KTH surtout celui ci mais il y a aussi l'autre qui est encore plus difficile parce que l'autre c'est un KTH de team celui-là vous pouvez le capturer si vous êtes tout seul il n'y a pas de souci mais l'autre KOTH, c'est un KOTH beaucoup plus difficile. Je vous reprends et je vais vous montrer. Ouais, je vous parlais de l'autre KOTH, donc voici l'autre KOTH. En fait, il est beaucoup plus difficile à capturer parce que euh, la zone de capture est énorme et vous avez aussi des places à l'extérieur ici, comme vous pouvez voir, pour euh, vous faire punch, etc. Que... C'est vraiment un KOTH d'équipe. Si, exemple, le gars capture ici dans le coin et il stack, il y a qu'un de votre équipe qui peut punch deux vers ici à l'extérieur, un autre qui se met dans le milieu là, qui punch vers le côté pour le sortir de la zone. Que ce capture... euh, ce KOTH-là, il est très très long, je crois que c'est 5 minutes si je ne me trompe pas. Euh, euh, ou 4 minutes ou 3 minutes, je sais pas, je pense que c'est 300 secondes donc au total environ 3 minutes. Euh, donc il est beaucoup plus long que l'autre mais euh, c'est un caoutage vraiment qu'il faut faire en équipe. Quoi. Si vous êtes une faction qui capture, c'est beaucoup plus facile mais si vous êtes solo à capturer, c'est beaucoup plus difficile. Je vais pas attendre jusqu'à la fin, c'est la même chose, le coffre y apparaît dans le milieu, je vais laisser le caoutage rouler pour les gens du serveur en ce moment. Et puis voilà, je voulais vous parler aussi du temple. Donc, on va aller vite fait au temple. Je vais vous montrer vite fait aussi quelques modifications qui ont été effectuées au, au temple euh, du côté nord. Si vous n'avez pas le temple, est au côté nord, les amis. Euh, J'ai moi-même fait des modifications. Donc, on a enlevé euh, les côtés ici pour que ça soit plus simple à euh, monter au, où, ici. Les cœurs ont été changés de place aussi. Il y a des cœurs au milieu, sur les quatre côtés, sur les quatre bas, comme ça. Et il y a un jump maintenant pour se rendre au milieu. Donc, beaucoup plus difficile de se faire punch, etc. Si vous avez un home en haut, ben c ça sert plus à rien maintenant. Si vous avez un home ici. Même chose, si vous aviez un home ici, vous vous amusez à knockback les gens qui étaient sur la plateforme ici. C'est maintenant fermé, donc impossible. Beaucoup de changements qui ont eu lieu aux events en espérant que le PvP soit encore mieux. Donc voilà, euh, je vous ai parlé de à peu près tout sauf le jackpot. Donc le jackpot, maintenant il y a des messages automatiques aux euh, 10, 5 et 1 minute restante. Donc là, avant 2 minutes, on va bientôt voir un message sur moi dans le chat. Vous l'avez peut-être déjà vu lors de la. Du truc, j'ai gagné le dernier, je crois. Ou non, je sais pas si j'ai gagné. Non, j'ai pas gagné. Mais maintenant, vous pouvez euh, voir quand est-ce que le jackpot se tourne. Il se tourne à tous les euh, 30. Donc, il euh, y a 8h30. Euh. À tous les 30, quoi. Donc, en gros, par exemple, euh, à, à toutes les heures 30, par exemple, excusez-moi, à toutes les 1h30, le jackpot il se tourne. Donc, voilà, ça c'est plus, euh, plus euh, cool qu'avant. Et le dernier truc que je voulais vous parler, les amis, c'était un truc inédit qu'on est en train de développer qui va sortir bientôt. C'est un slot machine. Donc, vous allez faire slash slot comme ça. Et vous allez avoir un menu comme ça qui va vous expliquer. Ici, vous allez avoir une pumpkin qui va vous, vous expliquer le jeu. Ici, vous allez avoir la liste des récompenses. En cliquant sur un menu, il va s'ouvrir avec la liste des récompenses. Et le, le dernier. Les derniers gagnants, donc dans le lore vous allez avoir les derniers gagnants Donc qu'est-ce que c'est le jeu de slot Donc c'est des machines qui vont dérouler comme ça, c'est comme au casino Des trucs qui vont, aller de, qui vont descendre de haut en bas, comme ça, qui vont bouger Et quand ça s'aligne sur le truc ici, si vous alignez 3, par exemple 3 citrouilles Par exemple, je vous donne un exemple tout con Si, vous, si ça tombe comme ça, ben 3 citrouilles égale une récompense aléatoire Donc ça peut être un plastron en volcanite, etc Comment faire pour participer? C'est très simple. Vous allez devoir faire Slot. Euh, slot, par exemple, Slot. Euh, play, je sais pas exactement, et vous allez pouvoir payer un montant de je sais pas ça va être quoi le prix mais ça va être un truc inédit comme ça et vous allez avoir tourner vous allez avoir des, une chance de tomber sur un truc bien comme ça peut être trois zombies ça peut être comme je vous ai montré en ce moment rien du tout si vous alignez trois zombies sur la ligne du haut ou trois euh, trucs comme ça sur la ligne du bas cela ne vous donne rien c'est seulement sur la ligne des nuggets c'est comme c'est comme au casino les amis c'est comme au casino vous avez des trucs à, à gagner plutôt intéressant et puis voilà je voulais juste vous faire parvenir de l'idée qu'on est en train de développer c'est un truc inédit qui a jamais été vu sur aucun autre serveur selon moi. Et puis c'est important que je vous en parle de ce qu'on est en train de développer sur le serveur. On est aussi en train de travailler sur un option. Donc une option où que vous allez pouvoir désactiver les petits euh, les ding-ding. Donc quand les gens vous mentionnent comme ça, vous allez pouvoir désactiver cela. Vous allez pouvoir désactiver les messages du KOTH. Euh, les activer aussi. Vous allez pouvoir désactiver plusieurs autres trucs qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant Donc euh, voilà. Je vais vous euh, laisser là-dessus les amis. J'espère sincèrement que vous avez euh, apprécié la petite vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais sincèrement que vous laissiez un like. Et avant que la vidéo... Euh, ce euh, termine, j'aimerais vraiment remercier tous les youtubeurs qui font des vidéos sur le savoir depuis, euh, depuis un bon moment. Euh, c'est super gentil. Euh, sincèrement, slash tower stop. Euh, j'ai stop le cotage puisque voilà, je me suis gouré. En fait, j'ai mis 75 secondes quand c'est censé être euh, beaucoup plus de, euh, de secondes. J'ai fait une connerie, donc désolé. Euh, sur ce, les amis, euh, je vous aime. C'est Taikons. Passez à tous une excellente fête de journée. Ciao, ciao.